Bonjour, je suis Mathieu Gutiérrez, technical manager chez Neo9, entreprise française d'e-commerce. Après l'école, j'ai continué à travailler dans la boîte dans laquelle j'avais fait mon apprentissage CGI. Pendant 8 ans, j'étais expert technique en développement d'applications web. Et enfin, j'ai sauté le pas et j'ai créé mon entreprise dans mon domaine qui me passionne, les jeux vidéo. Julien Deret, je suis engineering manager à Swissborg, une entreprise d'échange et d'investissement dans les crypto-monnaies. Bonjour, je suis Clément Guay, je suis ingénieur full stack chez Emotic. C'est une agence web qui réalise des applications web sur mesure. Bonjour, donc Guillaume, ingénieur informatique chez Tallinn. après trois ans chez Thales en sortie d'école. Une école d'ingénieurs en alternance, c'est un formidable tremplin, que ce soit pour votre vie personnelle et à la fois vie professionnelle. Donc n'hésitez pas, quelle que soit votre formation BTS, DUT, pas de soucis, postulez à IMT Atlantique.